Le manque, le manque de solitude quotidien. Je n'ai pas dit une fois par semaine. Je n'ai pas dit une fois par an. J'ai dit quotidien. Ça augmente, et les recherches le démontrent, l'anxiété la dépression. Le fait de ne pas pouvoir se retrouver seul. Anxiété, dépression. Et Oui, parce que comme tu ne prends pas suffisamment de recul, tu vas avoir tendance à imiter des comportements qui ne sont pas les tiens. La solitude, pour faire simple, la solitude te permet de prendre du recul. Hop tu prends des recul et cette prise de recul t'amène à dire « Non, non, non, mais ça ne va pas, ça. Moi, ce comportement, ça ne me convient pas. Ça n'est pas moi. Je fume pas, je ne bois pas, je ne réagis pas comme ça. Ce pas moi. » Et ça, ça va vous aider considérablement. Les études démontrent que les problèmes de santé et crise cardiaque sont souvent aussi euh, déclenchés par des problèmes mentaux. Pas uniquement une malbouffe, mais par exemple... Si vous ne prenez pas de recul, vous allez maintenir le, le taux de cortisol, l'hormone du stress dans votre corps. Et le fait d'être constamment en marche, eh bien vous allez maintenir ce taux élevé de cortisol. On le voit notamment chez les hommes qui auront euh, le, la bouée au niveau du ventre. Il euh, n'y a pas trop de gras partout, mais c'est vraiment au, au, le ventre. Et quand on fait du cortisol, notamment, c'est ici que le gras a tendance à se stocker chez les hommes. Chez les femmes, c'est un peu partout, vous êtes gâté, Mais chez les hommes, c'est notamment autour du ventre. Euh, et c'est un gras qui ne veut pas partir. C'est souvent le stress, souvent le cortisol. Il y a des gens qui meurent à 40 ans euh, suite à, à cette suraccumulation de stress dans le corps. Et notamment le cortisol qui est mesurable. Hein, euh, c'est mesurable même auprès de personnes qui sont décédées.